Yo salut à tous, bienvenue sur cette vidéo, on va voir ensemble les quelques étapes intéressantes qu'il y a pour Kyasuru. Euh, Déjà en premier temps, euh, allumer le courant qui se trouve dans la première salle. Euh, je rappelle que je fais ces vidéos pour aider ceux qui veulent balancer des runs. Parce que toutes les maps qui, sont, qui seront sur la chaîne seront sur euh, Zombie Records, ce qui permet bah, aux gens de balancer des petits records. Voilà donc en tout premier on peut obtenir donc, la, la Wonder, la DG2. Euh, assez simplement, il y a un tuto américain qui disait comme quoi fallait euh, faire tous les coffres, ouvrir le pack à punch, blablabla, bla bla, pour avoir le gong. En fait, euh, non. En fait, il suffit juste de faire un défi et ça donne le, une espèce de masse. Avec cette masse, vous allez taper sur un gong. Une fois que le gong sera sonné, il y aura une petite trappe qui va s'ouvrir avec une clé dedans. Vous prendrez la clé et une fois la clé obtenue, il faudra ouvrir un coffre qui se trouve dans la première salle. En fait on a vu tout ça avec Echos quand on a fait le run puisqu'on a eu le gong direct du coup, euh, du coup on a directement pu avoir la Wonder. C'est une map vachement sympa à jouer je trouve on a, on a kiffé même si les spawns sont vachement longs Franchement elle était cool à jouer il y a plein de trucs à faire dessus Mais bon assez simple on va dire, ça prend pas non plus 50 millions d'années Voilà donc ensuite j'ai mis le bouclier donc le bouclier il est assez simple, hein. il y a 4 corbeaux, faut les trouver dans la map. Je vous ai mis les emplacements. Le premier il est dans le secteur principal, euh, on peut dire ça comme ça. <rire> le second euh, il est vers l'étage du bas à côté d'un atout. Il y a une pièce du lance-flamme d'ailleurs ici aussi. Troisième euh, au niveau du piège. Donc euh, il y a un piège à côté de la first room. Et euh, le quatrième il est un peu caché, on le voit pas très bien. Il est sous un espèce de petit velux bizarre. Une fois que vous avez pris les 4, hop, vous avez un emplacement du bouclier qui se débloque. Avant, il était, pas, euh, il était caché dans la carte, donc euh, c'est activer les 3 corbeaux qui fait que vous débloquez le, le bouclier. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait ces vidéos parce qu'encore une fois, euh, beaucoup trop de tutos. Euh... Bon, ça va, celui-là, euh, sur cette vidéo, les tutos en anglais, ils étaient compréhensibles. Il y a beaucoup de maps, en fait, où les tutos, ils sont là et ça dure une heure. Il faut regarder une heure de live pour savoir... Euh des étapes à faire donc ensuite le r -Red. pour activer le r -Red, faut trouver trois radios et les activer donc la première elle est en bas près de là où fallait où fallait tirer un corbeau la seconde elle est à côté de la first room, il y a une porte à ouvrir, celle qui mène en haut d'ailleurs cette map je pense que beaucoup de personnes la connaissent, hein, c'était une map de wardatoire en multi voilà donc là la deuxième radio on l'active hein, avec carré, avec F, avec euh, ce que tu veux et la troisième elle est encore une fois à côté du piège, à côté de la first room. Voilà. Une fois que les trois radios sont activés, il y a un espèce de délai, je dirais 30 secondes, 45 secondes, peut-être une minute maximum. Et après en fait tu vas avoir un message qui va s'afficher R raid autorisé. Donc le R raid c'est un piège en fait. C'est un piège que tu actives et il y a des avions qui viennent et qui... Qui, tout... qui.. tuent toute une vague. Donc pour le pack à punch, c'est simple, il y a un boss qui spawn. Il spawn euh... La première fois, voilà, voilà, la 11. Donc on lui tire dessus, on le défonce. Hein. Bon, ce boss, il est un peu... Il est rigolo. Il a la tête de... Euh, de scorpion dans Mortal Kombat. Ou, ou euh, de Sub-Zero. Il fait un peu chier. Il peut faire spawn des chiens. Il peut te matraquer au sol. Il se téléporte. Il fait des trucs bizarres un peu. mais bon. Voilà, une fois qu'il meurt, vous avez une espèce de clé. Donc vous la récupérez, hein, normal. Et puis après, plus tard dans les manches. Donc, euh, je crois que c'est la 17 qui revient, là, pour moi. Voilà, à la 17... Tu le doses une deuxième fois, et une fois qu'il est dosé, bah il va lâcher sa clé. Voilà, bon on ne la voit pas très bien parce qu'il y a un x2 en même temps, mais il va bien donner une clé. Et donc là on peut aller ouvrir euh, la, la porte où il y a le pack-à-punch. On peut pas l'ouvrir tant qu'on n'a pas tué le, le boss deux fois. On n'a pas les deux clés. Alors, une fois que c'est fait, on a le pack-à-punch. Et d'ailleurs juste à côté du pack a punch il y a un arc qui permet de réaliser euh, le mini secret de la map, si on peut appeler ça comme ça. Donc euh, je vais vous faire voir. Vous avez trois feux à allumer avec l'arc amélioré. L'arc je pense pas qu'on puisse l'améliorer plus que ça et d'ailleurs il n'y plus la merde pour faire des grosses manches. Mais pour ce qui est du secret faut allumer trois torches, donc la première voilà elle est au loin dans la map. La deuxième elle est près du secteur euh, principal, enfin euh, je sais pas comment dire, elle est là où il spawn le boss on va dire. Là où il spawn le boss, derrière, euh, derrière où il spawn, au loin. On les voit, de hein. toute façon c'est bien quand vous y jouez on les voit bien les trucs. Et le troisième, il est un peu de l'autre côté de la carte, au loin, au loin là-bas, voilà, hein, vous voyez mon écran, hein, vous vous déguardez un petit peu, hein, quand même. Et une fois que les trois sont allumés, voilà, bah l'Ester Egg, il est terminé, et donc euh, vous allez voir ce qui va se passer, c'est assez joli. Et en fait, vous allez avoir le choix entre soit faire un endgame, soit euh, continuer. Donc là, euh, nous, quand on l'a fait avec Echoes, on a choisi, bien sûr, euh, continuer, hein, moi aussi, là je vais mettre continuer parce que je vais vous faire voir la petite musique épique et en même temps euh, l'amélioration euh, du lance-flamme. Euh, parce qu'on peut améliorer le lance-flamme et ça nous donne un petit truc sympa. Donc faut bien euh, cocher sur continuer si vous voulez continuer ou sinon une game si vous voulez terminer. Mais euh. bon, moi je pense que j'ai fait ça pour aider ceux qui veulent, euh, qui veulent faire euh, des runs. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a à chaque fois que je balance une map en custom là. Donc toutes les maps en custom que je fais, généralement c'est des maps qui sont sur zombie record. Donc, parce que bah, Zombie Records ça reste encore le seul site euh, qui est là à proposer euh, un classement avec euh, des records. Donc je trouve ça sympa de pouvoir faire euh, d'autres choses que du BO1, du BO2. Euh, surtout que tous les records ils sont vachement poussés. Donc je vous ai laissé euh, le petit moment, un petit moment épique, euh, bien sûr, hein, comme d'habitude. Euh, C'est Foris, donc euh, ça serpille. Euh, ça, euh, ça va être incroyable. Et euh, du coup je disais que. Je disais que euh, vu qu'il y a beaucoup, enfin euh, les l'équistop il y a toujours un petit truc, un petit secret qui donne une arme ou un accro des atouts ou un truc spécial Donc là par exemple bah, ça fait que bah, la map elle est dans le jour où il y a d'être dans la nuit voilà. ouais. Et vu que tous les tutos sont en anglais ou sinon ceux en français bah, c'est genre euh, Flapix, euh, Dexter, euh, le belge ou je sais pas quoi, enfin d'autres gens là et qui, qui, qui, qui mettent leur live et c'est des vidéos qui, qui, qui durent une heure Moi j'ai pas le temps de regarder un truc d'une heure et je pense que vous êtes plein être comme moi avoir pas le temps de regarder un truc d'une heure pour faire un secret de merde qui, qui fait que tu la map Donc voilà le petit lance flamme amélioré qui donne un truc stylé Et puis, euh, et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire dans la map mis à part ça La wonder, allumer euh, la map et puis voilà c'est tout Bon bah voilà, ça sera tout pour cette vidéo, je vous dis à, à bientôt pour un prochain, j'espère que ça aura aidé pas mal de monde, si jamais il y en a qui veulent l'envoyer, j'espère que ça pourra aider des gens. Allez, ciao tout le monde.